Qu'est-ce que c'est de méditer L'expérience de la méditation, c'est rien. Et encore ne rien faire, c'est toujours une action. C'est quelque chose de tellement magique. C'est harmonie avec la soi, notre vraie nature. Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle Confidence de plus. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Pankaj Seni de Yoga Laboratorium. Bonjour Pankaj. Bonjour Pascal et bonjour à vous tous. Alors, on avait envie aujourd'hui de parler avec, avec toi, avec vous, de méditation. En tout cas, j'ai envie de te poser la question. Tu, tu, tu m'as quelquefois dit qu'il fallait arrêter de méditer pour entrer en méditation. Arrêter de méditer, mon Dieu, mais comment faire Alors, Pascal, c'est... On va toujours faire des choses. Depuis qu'on est petit, on nous enseigne « si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. » D'un côté, culpabilité. de l'autre côté, un peu de forcing, un peu de peur. Qu'est-ce que c'est de méditer C'est une contemplation. Avant tout le reste, c'est une contemplation. Une contemplation qui demande qu'on ne soit pas en train de voir la chose en question, avec nos préjugés, nos filtres, euh, nos peurs, nos craintes. Mais chaque fois on est en train de faire quelque chose, surtout avec une idée précise derrière, comment voulez-vous qu'on enlève les filtres? On va juste être trop proche du sujet. On n'aura jamais assez de recul, assez de discernement afin de réellement contempler le sujet en question. Chaque fois qu'on utilise le mot méditer comme verbe, on est dans l'action. Mais pour que le transméditative s'installe, il faut l'inaction. Pas faire, mais plutôt ne rien faire. Mm. Et encore, ne rien faire, c'est toujours une action. Cette capacité de juste pouvoir se poser, pas réfléchir, simplement percevoir. Tout démarre par là. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a 50 ans que j'ai appris à méditer. Mais pour moi, l'expérience de la méditation, c'est je me pose, je laisse faire, je médite. C'est euh, quelque chose de finalement très simple. Et j'ai l'impression que notre monde occidental, il cherche encore cette complexité à laquelle on est tellement habitué, aussi dans la méditation. Alors que pour moi, l'expérience de la méditation, et je parle vraiment d'expérience et pas d'objectif de la méditation, l'expérience de la méditation, c'est rien. C'est laisser. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses Non, je suis 100% de ton avis, Pascal. En tout cas, tant qu'on cherche à contrôler, qu'on cherche à faire quelque part, on reste limité. Le rôle de la méditation dans la voie de yoga, dans les voies de tantra, taoïsme, pourquoi elle médite bon, Il y a une partie plus traditionnelle, plus mystique, qui va aller vers les principes de la réalité. Mais avant tout cela, avant tout cela, il médite déjà pour avoir justement cette capacité de pouvoir observer les choses telles qu'elles sont. Mm -hmm. Ce n'est pas un objectif. C'est simplement quelque chose qui doit être fait, parce que sinon, on est tout le temps dans la réactivité. Mais si, comme tu dis, Pascal, si on est trop dans la complexité, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se poser. Ça me rappelle une vieille histoire. Il y a... Ce n'est pas une vieille histoire, c'est une vieille blague, à vrai dire. Il y a quelqu'un qui est allongé sous un arbre, au soleil, sur l'herbe, tout frais, avec sa vache. Et il y a un monsieur qui passe, mais il lui demande Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu ne vas pas faire manger ta vache, les herbes, ailleurs Ils seront meilleurs, elle donnera plus de lait, etc., etc. Il lui demande Pourquoi faire Du comme ça, elle donnera plus de lait que tu pourras vendre. Il lui demande pourquoi faire. Tu Comme ça, tu pourras t'acheter une maison, tu pourras t'acheter des belles vêtements. Et il lui demande pourquoi faire. Il lui dit Mais pour être bien. Et la gars lui répond Mais je suis déjà bien. Ouais. <rire> J'ai aussi une jolie histoire à raconter. Euh, mais, mais avant de la raconter, je voudrais appuyer sur quelque chose. Ici, dans le monde occidental, je vois beaucoup passer de demandes de je veux méditer pour lâcher prise, je veux méditer pour mieux dormir, je veux méditer pour être en forme, je veux méditer pour monter mon taux vibratoire, je veux méditer pour, je veux méditer pour, je veux méditer pour. J'ai de... juste envie de poser. Je médite rien. Quand je veux méditer pour, je cherche quelque chose. Et pour moi la, mon expérience de la méditation c'est pas méditer pour quelque chose c'est méditer point. et c'est même pas méditer si je reprends euh, ce que tu disais tout à l'heure au plan syntaxique c'est vivre la méditation point et alors ma petite histoire elle se passe à sautroux cochon sautroux cochon c'est au fin fond de, de la mataronis en guyane française donc euh, on est à deux, trois jours de pirogue de Cayenne, on est loin, en forêt. Et euh, lorsque je vivais en forêt amazonienne, je proposais des, euh, des séjours en forêt amazonienne pour apprendre aux gens à méditer. Et mon, mon compagnon, qui est amérindien, un jour me regarde et me dit « mais méditer, méditer, méditer, tu parles toujours de méditer, c'est quoi méditer ?» Et je le regarde, je dis, mais tu sais, là, quand tu te mets sur la pierre plate à sautre au cochon, à 6 heures du soir au moment où le soleil descend, et que tu regardes les haras, les perroquets, les ibis rouges passer, tu médites. Et sa réaction, elle a été, mais, exceptionnelle. Il m'a regardé, il m'a dit, mais alors tu les voles Et là, je lui ai dit, non, je ne les vole pas. Parce que nous, on a perdu cette connexion qui, pour toi, est évidente. Tu te poses Là, dans un bel endroit, en plus, c'est vraiment sautre au cochon. C'est vraiment un endroit magnifique. Tu te poses là et tu médites. Et cette évidence, elle est là pour toi. Et il trouvait ça totalement fou qu'on puisse avoir besoin d'apprendre à faire ça. Alors qu'il le pratiquait tous les jours. C'est sûr. Après, moi, je vais te juste sur une chose. Tu utilises Occident, mais regarde, en Inde, c'est pareil maintenant. Chine, c'est pareil, oui, on sûrement. médite pour, et puis on médite, il faut que ce soit actif, et je ne suis pas d'accord que c'est un problème occidental, je dirais que c'est un problème moderne. Ok, ça me va. Je, je reprends ta manière de dire, elle est, elle est tout à fait euh, beaucoup plus complète même si je ne connais pas l'Inde. Chaque fois que j'ai essayé d'aller en Inde, ça a bloqué. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais essayé peut-être que ça marche. Mais ce n'était sûrement pas le bon moment ni le bon endroit à ce moment-là. C'est ça, Mais en fait. Les, la vie choisit ses moments. et puis. Mm. Mais en fait, quelque part, c'est là où mm. la voie méditative Théma. J'ai beaucoup de mal à utiliser le verbe méditer. Contempler, j'arrive à l'utiliser. Méditer, j'ai du mal parce que Plupart de temps, il s'agit de se poser et la méditation, soit elle vient, soit elle ne vient pas et c'est vraiment pas dans nos mains. Je suis totalement d'accord avec toi et je veux appuyer là-dessus parce que euh, pour moi, euh, il y a quelque chose que je qualifie de miracle de la méditation. Tu as certainement vécu ça aussi. Il y a des fois où tu te poses. Et il y a des choses qui viennent, qui sont d'une valeur incommensurable, qui te mettent sur la voie, qui te font avancer, qui sont des enseignements que je qualifie moi de majeurs pour moi. Mmh. Des méditations comme ça, j'en ai peut-être eu 15 ou 20 dans toute ma vie. Et euh, je crois que quand on se pose, et qu'on attend ça. Ça ne vient strictement pas. En tout cas, pour moi, pire. pour moi, que... ouais, tu, tu tu, tu, j'ai l'impression que tu le chasses. Pour moi, à chaque fois que ce miracle de la méditation s'est produit, c'était de manière totalement inattendue et improbable. Et, et je peux juste remercier, euh, moi je remercie Esprit de la Forêt, mais on peut remercier le ciel, la source, enfin qui on veut, le, le Dieu de notre cœur de ça, parce que c'est quelque chose de tellement magique, complet, euh, où tu te sens, en tout cas, je me sens relié totalement, et totalement en harmonie, à la fois avec moi-même, et avec l'univers. Qu'est-ce que, que, qu que tu penses de ça, toi Alors, tout simplement, je disais, c'est pire, parce que c'est un peu théorique. La plupart du temps, on a tendance à… On parle beaucoup de la méditation, mais on ne capte pas le processus, le mécanisme, la métaphysique. derrière. Je peux parler de la façon dans laquelle les yogis captaient la métaphysique. Donc, on pense toujours à la projection de notre vrai soi vers l'extérieur qui va donner comme une finalité notre corps physique. Que nous vivons et le monde externe que nous voyons mais c'est la finalité évolutive le rôle de la méditation c'est pas un objectif mais c'est plutôt son rôle c'est d'abord générer cette harmonie entre parce qu'en hindouisme comme on n'aime pas juste une chose on parle toujours de plusieurs corps déjà une harmonie entre plusieurs de nos corps et surtout cette euh, cette harmonie avec la soie notre vraie nature L'évolution, en tout cas, il est en train de nous inciter à extravertir tout. La mentale, les sens, nos actes. Pour méditer, il faut justement qu'il y ait une cessation de cette extraversion. Sauf que chaque fois on cherche à faire quelque chose, chaque fois on cherche un objectif, automatiquement il y aura l'extraversion. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est juste si on met, si met l'eau sur le sommet, il va couler vers là-bas. C'est aussi simple que ça. Et donc, en tout cas, il n'y a aucune autre méthode que, comme tu dis si bien, Pascal, que laisser faire sans chercher. Supposer. Parce que le moment où on commence à agir, C'est fini. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ce que j'aime dans nos conversations, dans, dans nos confidences, c'est qu'on on passe par des voies différentes, toi et moi, et on arrive à des conclusions qui sont euh, proches, et, et je vois ça dans beaucoup de voies spirituelles et ouais, ça, ça me réjouit le cœur à chaque fois. En fait, je suis vraiment intimement persuadée euh, qu'effectivement, on est beaucoup dans l'extérieur, chercher des choses à l'extérieur alors que pour moi, la réponse, elle est juste là, à l'intérieur de soi. Et, et c'est se reconnecter à, à notre partie divine, à notre essence divine. Et Absolument. Je crois que c'est vraiment là, en tout cas pour moi, que c'est produit à chaque fois. Ce que j'ai appelé le miracle de la méditation, c'est sûrement impropre, mais je ne sais pas le, le dire autrement. C'est quand vraiment je suis en total euh, connexion. il y a un mot qui est oui. très juste pour ça, smriti. Tu l'écris. Ce qui veut dire, ça souvenir. D'accord. Tu me diras comment on l'écrit, que je le mette en, en sous-titre, oui, s'il te plaît. Euh, Smriti, c'est ça Smriti. Smriti. Ça veut dire, c'est souvenir. Quelque part, ce que tu appelles un miracle, c'est une partie de nous où la conscience s'est souvenue de quelque chose qui était déjà présent en nous. Mm. Il n'y a rien à découvrir de nouveau l'art méditatif. J'ai l'impression que ça enlève des écrans qu'on a mis. Complètement. Des écrans bien, qui obscurcissent. Et, et je, je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un riel là-dessus où, euh, en fait, je prenais un vase plein de boue et je disais pour moi, la méditation, c'est simplement décanter la boue pour voir apparaître ce qu'il y a derrière. Et, et c est, c est cette réalité-là, qui a j'avais mis des fleurs parce que je trouvais que c'était joli, quoi. mais euh, c'est vraiment enlever cette boue, enlever ces écrans pour, pour accéder à la tellement ça, Pascal, vraiment je suis 100%. Réalisé. Je trouve que c'est une image qui est magnifique, parce que c'est exactement ça. On cherche à enlever la boue pour que la lumière qui est derrière puisse rayonner. Et on n'a pas besoin de faire quelque chose. La boue oui. s'enlèvera tout seul si on la laisse faire. Oui. Et plus on va faire, plus on va remuer, agiter justement, et plus ce sera boueux. Et, et ce n'est pas juste agiter les pensées et être dans le mental qu'on diabolise énormément ou dans l'ego qu'on diabolise tellement. Dieu, merci qu'on les ait ce mental et cet ego, parce que sinon on aurait quand même du mal à fonctionner euh, dans notre vie terrestre. Bien sûr, il ne faut pas qu'il soit envahissant, on est bien d'accord. Mais c'est pas juste agiter ça, parce que là, on va juste remuer la boue et obtenir exactement l'effet inverse de celui. Tout ne pas dire qu'on cherche, parce que quand on le cherche, on le trouve pas, mais qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait connecter. laisser faire, tout simplement. Mmh. laisser faire. Ce qu'on peut faire, c'est se poser. Et ça s'arrête là. Il faut que l'action termine là. Donc, créer les processus, c'est les conditions qui nous permettent de se poser. Et ce, se poser peut être n'importe où. Ouais. Mais pouvoir se poser, c'est tout ce qui est dans nos mains. Le reste, ça vient là ou ça ne vient pas. Et, et en fait, c'est quand on accepte que ça vienne ou que ça ne vienne pas. On va commencer à être sur le bon chemin j'ai envie de... oh, à se mettre en chemin et, et c'est pour ça aussi que j'aime tellement peu c'est je vais méditer pour là j'ai surprise du méditer pour me connecter avec mes guides euh, entendre l'archange machin ou je sais pas quoi et hum, je reviens sur ce que tu dis c'est pouvoir le faire n'importe où aussi et ça je crois que ça vient aussi avec cet entraînement et c'est antinomique de dire qu'on va s'entraîner à ne rien faire, à juste se poser. Mais j'ai l'impression, et je voudrais t'écouter à ce sujet, que plus on, est, plus on a musclé ça, plus c'est facile de le faire n'importe où. Disons que dans yoga, on va, dire, on va voir ça un peu autrement. On va plutôt parler de juste se poser. Donc, se poser, qu'est-ce que ça consiste Ça consiste pour être bien posé n'importe où dans la vie. On n'a pas peur. On n'est pas en train de réfléchir à ce qui va venir dans cinq minutes ou ce qui s'est passé il y a cinq minutes. On peut voir ça comme un entraînement, mais c'est aussi, on vit chaque instant. On pense qu'on est en train de vivre une journée, mais concrètement, on est simplement en train de vivre des milliers d'instants différents. L'instant qui est passé, il est fini. L'instant qui va venir, il n'a pas encore été né. Tout ce qui est, c'est cet instant. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le juste pour aujourd'hui de Mikao dans le dans le Reiki. C'est exactement ça. Et donc, se poser, ça demande juste pouvoir profiter de l'instant. Mm. Et c'est sûr que oui, il y a un entraînement, mais je ne dirais pas que c'est un entraînement à ne rien faire, c'est mise en place des processus qui nous permettent à la fois d'avoir assez de force pour pouvoir être juste dans l'instant, sans avoir peur des instants à venir ou les souvenirs des instants passés. Et à la fois être, de nouveau c'est un genre de force, mais ne pas être dans la recherche de quelque chose, juste être bien tel que nous sommes. Oui, c'est ça quand je parlais d'entraînement. En fait, s'accepter, euh, tout à fait. Voilà, c'est difficile de traduire ça avec des mots parce que c'est tellement euh, un état plus que quelque chose qu'on va pouvoir décrire. Mais c'est vraiment, pour fait. moi, prendre l'habitude de se poser. C'est plutôt comme ça que je l'expliquerais. Parce que, en tout cas, dans l'expérience que j'en ai, plus j'ai l'habitude de le faire, plus c'est facile, même quand c'est le bazar total et la tempête totale autour de, de nous. Et Dieu sait qu'en ce moment dans le monde, il y a des occasions de tempête et de bazar totaux. Mais c'est vraiment de plus en plus simple et, et j'ai envie de dire facile, évident. Euh... Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des processus, ils prennent du temps, ça voilà. va de soi. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au bout de quatre jours, au bout de dix jours. Euh... Mais... Mais si, tu sais, tu fais un stage ultra rapide pour arriver et en même temps, tu t'ascensionnes, je ne sais pas où. <rire> Mais, si, voyons, Mais enfin, quand ça vient, ça s'installe. <rire> ben oui, oui, tu oui. C'est le, le grand supermarché de la spiritualité. Tu te proposes tellement d'opportunités pour arriver à faire des trucs en deux minutes. mais En fait, les autres le font en beaucoup plus d'années. Ils n'ont rien compris au film. C'est ça le truc. <rire> en tout cas, tu, tu parles de, de méditer n'importe où. J'ai envie de... Parce que je vois le temps qui passe et je ne voudrais pas trop qu'on qu'on prenne de temps pour, pour toi qui nous regarde. J'ai envie de te, te demander un peu ce forme de joke, c est, c est le, quel est l'endroit le plus incongru où tu, es, où tu es médité dans ta vie, un ou deux, si tu as envie À Delhi, il suffit n'importe où à Delhi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde, et encore, ce n'était pas si brouillon à l'époque, mais n'importe où. Il y a des klaxons, il y a des voitures, il y a des bicyclettes, il y a des chiens. Il y a les oiseaux, il y a les vaches, il y a toujours quelqu'un en train de crier juste à côté, un maman qui est en train d'engueuler son fils ou euh, quelqu'un qui est en train de taper sur quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas à un endroit spécifique, c'est partout. Juste méditer n'importe où à Delhi, je dirais, c'est assez incongru. Ça me donne encore plus envie d'aller en Inde où je n'ai jamais pu aller. Moi, personnellement, l'endroit, un des endroits les plus incongrues, je vais enlever la forêt amazonienne, parce que la forêt amazonienne, tout le monde sait que c'est un endroit d'énergie énorme, mais c'est extrêmement bruyant, il n'y a, a jamais de silence en forêt amazonienne, surtout quand ah, les singes leur se mettent à chanter ce truc, mais ils portent à 2 km, donc ça fait pas mal de bruit. Mais... Je trouve un, très intéressant de, de pouvoir aujourd'hui méditer dans le métro tout en surveillant mes bagages. Je parle du métro parisien, moi. Je ne sais pas si ouais. y a un métro à des mais dans le métro parisien. Et c'est vrai que c'était un petit, un petit défi que je m'étais mis et qui, qui, qui m'amuse de continuer à revenir. Voilà, Pandca, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, je pense, Pascal, tu as déjà tout dit. Non, non, c'est toi qui as dit des choses très intéressantes. Merci beaucoup à toi, Pankaj, en tous les cas. Merci à merci toi. Merci à nous... toi, Pascal, et merci à vous tous. Merci à toi qui nous regardes. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Namaste.